c'était de s'ouvrir sur d'autres personnes. L'intérêt, c'est que moi, j'ai toujours vécu à Lyon. Et dans cette fac-là, je me suis retrouvé avec des étudiants qui venaient de toute la France, parfois de pays étrangers. Et ça, ça m'a beaucoup plu, parce que ça m'a ouvert sur, d'abord, autre chose que Lyon, et finalement, un peu sur la France, puis euh, l'Europe, pas mal. Puis un enrichissement sur, sur des cultures différentes aussi. Euh, bah justement, euh, ma personnalité, le côté humain, de euh, comprendre un peu ce que je voulais euh, prendre comme place dans le monde. Tout au long de ma formation à Lutli, moi, j'ai été très investi dans plein d'activités extra-pro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 Aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve professionnel, en partie grâce à Lucli. Euh, parce qu'à Lucli, euh, la culture, c'est un élément euh, fort et important. De devenir un acteur un peu de notre, de notre, de notre ville, euh, modeste au départ, puis le but c'était de devenir incontournable. Aujourd'hui, on est pas loin d'une centaine dans notre équipe. Les choses se mettent en place et l'ambition, c'est d'être l'acteur numéro un euh, sur l'immobilier résidentiel sur Lyon. Ce qui fait ce sens dans mon activité, c'est vraiment le, la connexion, le rapport humain. C'est quelque chose qui est une valeur, euh, je pense, euh, inspirée de l'UCLI enfin, de, de manière générale. C'est euh, la façon de considérer les personnes pour ce sont. C'est un accompagnement personnalisé où nous avons la chance d'être suivis, encadrés individuellement et collectivement. Pour moi, le réseau Alumni est un réseau important. Il a une grande place à l'échelle nationale et j'aimerais grandement continuer au sein de ce réseau. Grâce à mon parcours à Lucky, j'ai développé les qualités de persévérance, notamment parce qu'aujourd'hui, être entrepreneur, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, il faut du temps, il faut de la persévérance. Il m'en a fallu énormément. D'inclure intergénérationnellement et interculturellement pour que chacun puisse poser sa pierre en fait, à l'édifice de l'équipe. L'équipe, en trois mots, c'est l'international, Lyon, éthique. Amitié, ouverture, diplôme. Humanisme, culture et futur. Réseau, interculturel et savoir-être. L'humain. La confiance et des projets. La bienveillance, l'éducation et le partage.